Chers traders et investisseurs, mercredi 1er juillet, bonjour. Alors un jour ça monte, un jour ça baisse. Les marchés allemands ont été en panne toute la matinée, le REX était en panne. Puis en fin de matinée, dès que la panne fut réglée, les marchés ont baissé soudainement sans raison. Et puis ils se sont mis à remonter fortement à la publication des chiffres de l'emploi de 14h15. Donc les marchés font du yo-yo, sont totalement perdus et naviguent à vue. Rendez-vous compte que depuis trois semaines nous sommes quasiment au même niveau graphique sur le DAX. Ça en dit long, ça en dit même très long. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Bien évidemment, il ne faut toujours pas faire de swing trading car bien malin celui qui est capable de deviner où seront les marchés ne serait-ce qu'à la moitié du mois et encore moins à la fin du mois. Donc dans ce contexte toujours difficile, nous avons réalisé de nouveau un strike avec trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux magnifiques médailles. Espérons un après-midi encore plus animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain